Tout le monde, c'est Winman. Comment ça va? Il n'en reste pas gros, donc il faut que cette fois la vidéo soit la bonne. Gelato cinnamon, Gelato à la cannelle. Merci à Philippe pour ce don. Ce n'est pas mon préféré, mais j'ai beaucoup plus aimé le Tuna couche, que j'ai fumé dans la vidéo. Winman, commente. Les résultats des questions posées sur Instagram. Déjà, 1500 abonnés bientôt sur Instagram. Euh, plus de 400 personnes regardent mes stories. Donc, je t'incite à aller voir mon Instagram et de t'abonner. Et de regarder mes stories. Et de répondre à mes questions et mes sondages sur mes stories. Donc, il ne faut pas que je me fous dans ma, dans ma vidéo. Le joint est pratiquement fini. Euh, merci à Philippe je voulais vous parler euh, du euh, cinnamon gelato. C'est fait du sunset sherbet mélangé avec du tin mint glow scout cookie. On voit souvent euh, le gelato euh, 41, gelato 33. Ici, c'est gelato à la cannelle. Je ne l'ai pas trouvé sur les flits gelato à la cannelle. Je prends l'information ici de gelato. Que ce soit gelato 33 ou 41, ben, il est fait de la même façon. Du glow scout cookie tin mint avec du sunset sherbet. La différence, c'est que c'est des phénotypes différents. C'est quoi des phénotypes? C'est comme si deux êtres humains ont des enfants jumeaux, et qui se ressemblent identiques, mais il y a quand même des petites différences mentales, euh, physiques, euh, attitudes, euh, etc. Pourtant, des petites différences. Donc, c'est soit un phénotype, c'est quelque chose de la même variété, mais qui est un petit, avec des petites différences. Écrivez dans les commentaires, là, si je me trompe. Donc, écoutez, euh, je vais aussi vous parler un peu de ce qui se passait là, pour euh, ma production de cannabis. Euh, écoutez, je suis en train de négocier avec euh, trois fournisseurs de lumière, euh, directement avec le fournisseur de lumière. Il euh, y en a deux qui sont vraiment intéressés. Et puis, au moment là, que je fais la vidéo, ben, je pense qu'il y a une compagnie qui va m'envoyer une lumière. Donc, euh, on a un grand gagnant. Je vais attendre de recevoir le, le, la lumière pour euh, en faire le unboxing et tout ça. Mais euh, vraiment, c'est du sérieux, là. Euh, <coughs> Il a fallu que je signe un contrat. Il a fallu que je signe un contrat. Donc, euh, on est pas avec ça. Vraiment, ça. Ouais, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Je pas encore commandé mes graines. Je fais ça aujourd'hui. Je vais essayer de me commander une graine de plant de CBD. Euh... Il y a des abonnés là, qui sont prêts à me donner peut-être des boutures, euh, qui ont déjà le goût gazi que Winman recherche. Donc, euh, on va voir à ça. Là. Il va falloir que, que je fasse des choix. Hein. J'ai juste une tente de 4 par euh, 4. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe aussi euh, Je vais vous parler d'un cadeau que j'ai reçu de THC Aid, euh, la pierre ra hydrostone. C'est comme un, un, un paquet Boost ou un Beau Veda. Par contre, pas, ça n'arrête pas à 62%. Il faut vraiment le retirer là, du contenant. Euh, pas parce que ça va changer de goût, parce que ça va devenir trop humide. Parce que ça, ça va donner l'humidité non-stop jusqu'à temps qu'il n'y ait plus d'eau dans la pierre, j'imagine. Euh, donc, il faut vraiment, vraiment la retirer. On nous suggère de prendre un, notre cannabis, euh, mettre ça dans un ziploc, laisser le cannabis, le ziploc ouvert de ne pas mettre la pierre dans le Ziploc, mais de la mettre à côté, mettre la pierre et le Ziploc dans un contenant et puis le vérifier là, euh, j'imagine, euh, aux heures, euh, l'humidité du cannabis pour savoir si euh, votre humidité parfaite a été atteinte. Donc vraiment très, très, très excité pour la lumière. Euh, écoutez, c'est une compagnie que vous avez déjà entendu parler Hein, euh, rapidement comme ça, j'ai juste commencé là, à faire des recherches, à m'informer. Et puis, il y a vraiment là, 3, 4, 5 compagnies là, qui, qui reviennent souvent. Euh, ben, C'est une de ces 5-là. Et puis, écoutez, je ne sais pas là, la qualité de la lumière que je vais recevoir. Mais vous savez, je vais être très content qu'ils m'aient donné cette lumière-là. Euh, ça va être une qualité, ça va être une très bonne qualité. Je sais c'est quoi le modèle qu'ils vont m'envoyer. Euh, Ce n'est pas un modèle là, à 100$. Ça va être excellent. Ça va être excellent. Il euh, y a toujours des lumières plus dispendieuses. Euh, mais là, écoutez, ça va être un cadeau. Là. Ça va être incroyable. Euh, ça va être oh, A1. Ça, ça va être malade, man. Ça va être malade. J'ai vraiment hâte d'avoir ça. C'est fou. Hein. C'est red. et puis, euh, je vais aussi là, bientôt recevoir euh, mon permis pour faire pousser du cannabis de Santé Canada. Donc, tout va rentrer en place. Euh, c est, c est, tout va être parfait. No stress. Euh, et puis, euh, il y a toujours le site Internet, là, Indoor Growing Canada. Le lien est en bas. Euh, si vous achetez des produits avec ce site-là, ben, il va y avoir des petits sous qui vont me revenir. Ça va m'aider. Et puis, euh, eux aussi, là, ils vont m'envoyer un autre cadeau pour euh, ma production, là, qui s'en vient, que j'ai pas encore commencé. j'ai pas encore été chercher les boutures. j'ai pas reçu les graines. Je ne les ai pas commandées. Je fais ça aujourd'hui. Mais on me dit que ça pourrait prendre, là, au moins un mois, un mois et demi avant de les recevoir, euh, selon les sites Internet. Euh, ça va vraiment, là, tout va arriver en même temps. Donc euh, Winman c'est vraiment intense, C'est temps-ci j'ai pas fait beaucoup de vidéos, je me suis reposé par rapport à Winman, mais j'ai travaillé pour la lumière, euh, il a fallu que, que, que j'envoie des coordonnées, euh, messages texte. Euh, ça, ça a pas lâché, mais écoutez, ça l'avance, ça l'avance, il va y avoir des résultats à ça, et puis euh, Winman n'oubliez pas, c'est la référence, puis ça va l'être plus que jamais, quand je vais vous sortir du 4A, euh, ça va être vraiment exceptionnel, euh, je suis vraiment très encadré euh, avec euh, avec vous, avec vous les abonnés, avec euh, avec tout le monde, tout le monde, une grosse équipe, une grosse équipe, grosse machine en arrière de Winman, euh, vous ne le voyez pas là, mais ça roule, une grosse équipe, euh, on est 5000, on est 5200, 5300, donc, euh, essayer d'avoir une meilleure équipe que ça, c'est pas battable. Donc, euh, ici, Roger, je vais vous dire la vérité, je n'ai pas encore essayé pour humidifier mes, mon cannabis. Euh, mais là, vu que je commande des 3.5, euh, habituellement, là, je finis mon 3.5 en 2-3 jours. Ces temps-ci, j'ai quelques variétés, mais je ne penserais peut-être pas utiliser ma, ma pierre, là, pour humidifier euh, mon glue de Dubon Select. Euh, ça ne m'intéresse pas du tout de fumer du glue, de, du bon Select. Je n'ai aucune idée ce que je vais faire avec ce cannabis-là. Est-ce que ça pourrait être le premier cannabis que je vais jeter? Non, calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Je ne le jetterai pas. Euh, je vais sûrement le donner à un de mes amis. Calmez-vous. Donc, la lumière s'en vient. Abonnez-vous à Instagram. Abonnez-vous à mon Patreon. Euh, un dollar maintenant. Un dollar, s'il vous plaît par mois pour m'encourager. Euh, C'est super. Il y a aussi l'option de 5$. Dollars. Et euh, allez voir ça. Allez voir ça. Patreon, Instagram, YouTube. Et on va bientôt faire pousser du cannabis. La lumière s'en vient. Les graines, les semences, euh, cadeaux de Indoor Green Canada. Les boutures. Puis la lumière. Ok, vidéo un peu bizarre, le joint est pratiquement fini, euh, je laisse commencer tellement de fois cette vidéo-là, parce que c'était une vidéo plus d'informations, ce n'était pas euh, THC, terpène. C'était pas la même structure que d'habitude. Fait que c'était juste pour te mettre un peu la mise à jour là, de Winman, fait que donne un pouce et on se voit très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!